Bonjour, le cours d'aujourd'hui est un cours d'anatomie et il est intitulé l'anatomie de la région cellaire. L'objectif de ce cours est d'abord de savoir décrire les différentes parois de la région cellaire, connaître la morphologie du principal constituant qui est la glande hypophyse et enfin connaître les rapports de cette région. Pour ceci, on va adopter le plan suivant. On va commencer par une introduction, puis par la suite, on va passer à l'anatomie descriptive du contenant. On va décrire le contenu qui est l'hypophyse, la vascularisation, les différents rapports avec les voies d'abord chirurgicales avant de conclure. La loge hypophysaire est une loge qui est ostéofibreuse, qui est située au niveau de la partie moyenne de la base du crâne, euh, sous la loge cérébrale dont elle est séparée par la dure mère. Son principal constituant, comme on a vu, est la glande hypophyse. Cette question porte un intérêt euh, d'abord fonctionnel, vu que cette hypophyse constitue la plus importante des glandes endocrines qui est sous le contrôle de l'hypothalamus. Le deuxième intérêt est anatomique, vu ses rapports importants avec différents éléments de la base du crâne, notamment le chiasma optique le sinus caverneux et la carotide interne. Et enfin, un intérêt pratique vu que diverses pathologies euh, peuvent être vues au niveau de cette région et qui ont bénéficié du développement et de l'imagerie et des différentes techniques chirurgicales. On commencera notre euh, anatomie descriptive par l'étude euh, du contenant qui est la loge hypophysaire. La loge hypophysaire, il est située dans la cellule turcique. Donc, la cellule turcique, et est médiane. Il est creusé dans la partie antérieure et moyenne euh, de l'étage moyen de la base du crâne. Il est impair. Elle a une forme parallèle, euh, parallèle pipédique et présente à décrire six faces. Son principal constituant est la glande hypophyse. La loge hypophysaire est située au niveau de la selle turcique. Dans cette diapo, on voit deux schémas. Le premier schéma est une coupe sagittale du squelette euh, osseux euh, du, du crâne et de la face aussi. Et le deuxième schéma, c'est une coupe axiale, euh, coupe cadavérique. Donc, à partir de ces deux coupes, on voit que cette selle turcique il est creusé dans la partie antérieure. Et médiane de l'étage moyen de la base du crâne euh, il est surplombé en haut par le plancher du troisième ventricule sa forme est dite parallèle épipédique et de ce fait on lui décrit six faces donc une face antérieure et une face postérieure qui sont euh, formées par le squelette osseux une face supérieure qui est fibreuse, une face inférieure qui est osseuse et euh, deux faces latéraux. Les dimensions de cette loge hypophysaire sont comme suite, sur le plan sagittal il est de 20 mm, sur le plan transversal il varie entre 16 à 18 mm et en, en vertical il est de 5 à 6 mm. Ça c'est un schéma de la loge osseuse de la selle turcique. En coupe sagittale qui nous permet de voir les différentes parois osseuses de euh, cette loge hypophysaire et donc on, il présente à décrire donc une face qui est antérieure cette face antérieure il est oblique en pas et en arrière et qui présente d'avant en arrière donc la gouttière optique où siège le sillon préchiasmatique qui est juste en arrière du sphénoïdal. Donc cette gouttière optique s'étend entre les deux trous optiques et se prolonge latéralement par les deux apophyses clinoïdes antérieures. Puis on a la face inférieure qui est aussi une paroi osseuse et qui correspond au fond de la selle turcique. Il est concave dans le sens antéro-postérieur et se continue latéralement par les gouttières euh, carotidiennes. Elle présente à ce niveau deux reliefs transversaux. Le premier, il correspond au sillon du sinus corénaire ou sillon intercaverneux qui relie les deux sinus caverneux, c'est un sinus veineux, et à la crête sinostosique qui est renflée latéralement par les apophyses clinoïdes moyennes. Et euh, la face postérieure, cette face, elle, a une, elle est formée par la lame quadrilatère du sphénoïde et il forment le dorsum cellé ou le, le dos de, de, de la selle. Et donc l'ensemble euh, forme le clivus avec la partie antérieure qui est libre, excavée, orientée en avant et en haut, et une partie postérieure qui s'unit à l'apophyse basilaire de l'occipital. Le bord postérieur forme euh, les apophyses clinoïdes postérieures. Sur cette maquette du squelette osseux de la base du crâne, donc, on revient pour voir cette face inférieure, donc, comme on a dit qu'il est, qu est concave, et donc On, on voit donc, les deux gouttières euh, de la carotide interne latéralement. Euh, en avant, vous voyez l'empreinte du sinus coronaire et très latéralement, euh, les apophyses clinoïdes moyennes. Donc, euh, sur cette coupe-là, on profite pour parler aussi euh, des faces latérales. Donc, les faces latérales sont des faces durmériennes qui unissent l'attente de l'hypophyse au bords latéraux de la cellule turcique. Il est constitué principalement par les parois internes du sinus caverneux et de l'artère carotide interne. La face supérieure aussi, il est il est formé par le diaphragme cellaire qui est une membrane épaisse et qui est tendue horizontalement entre en avant euh, le bord postérieur de la gouttière optique, en arrière par le bord supérieur de la lame quadrilatère et latéralement par la petite circonférence de la tente du cervelet. On passe maintenant à l'étude du contenu qui est l'hypophyse. L'hypophyse est une glande neuroendocrine. il est impair, il est situé dans la selle turcique au niveau de l'étage moyen de la base du crâne et c'est une glande qui assure une double fonction, une fonction de sécrétion d'hormones mais aussi une fonction de stockage. Il a une forme ovoïde et il est appendu à la tige pituitaire. Il est relié aux différentes parois euh, de la selle turcique par un tractus fibreux. Et là, elle est de couleur grisâtre, il a la forme et le volume d'un pois chiche et il pèse à peu près 350 mg. Ses dimensions sont comme suite 30 mm de large, 8 mm de hauteur et 6 mm d'épaisseur. L'hypophyse, il est formé par deux parties, donc un lobe antérieur et un lobe postérieur. Le lobe antérieur, appelé aussi antihypophyse, il fait partie de la glande hypophyse et il a une origine neuroendocrine. Il est formé également par un deuxième lobe, c'est le lobe postérieur ou post-hypophyse ou neurohypophyse. Donc il fait partie également de la glande hypophysaire. Il est d'origine nerveuse. Et il est en relation avec les noyaux du thalamus. La post-hypophyse ou la neurohypophyse, elle assure une fonction de stockage des hormones neuroendocrines. Ces deux parties ne sont pas homogènes et ils sont différents à la coupe. Sur ce schéma, on voit les deux euh, lobes de l'hypophyse et donc vous voyez très bien que ces deux lobes ne sont, non, ne sont pas homogènes et donc ils sont différents. Donc le lobe antérieur, il est euh, assez volumineux, il est rouge, il est réniforme et il a une concavité postérieure. Il est formé essentiellement par un tissu glandulaire et appelé antéhypophyse. Par contre, le lobe postérieur, il est jaunâtre, il est plus petit par rapport au lobe antérie antérieur et il est compris dans la gouttière du lobe antérieur et se rattache au plancher du troisième ventricule par la tige pituitaire. Il est formé essentiellement par un tissu nerveux et il est appelé posthypophyse ou neurohypophyse. Dans cette diapo, on voit différentes images de cette hypophyse. D'abord, dans grand A, l'hypophyse dans sa loge hypophysaire. C'est une vue antérieure. Après écartement euh, du neuro-optique et du chiasme-optique de la partie droite, Donc, on voit euh, le lobe antérieur de l'hypophyse qui est situé euh, en plein sécurcique euh, entre latéralement les deux sinus caverneux. Le deuxième, euh, la deuxième image euh, B, c'est une vue supérieure. Donc latéralement, on voit toujours les deux carotides internes et euh, le nerf optique qui euh, surcroise cette carotide euh, interne. Et toujours euh, le lobe antérieur en avant et le lobe postérieur que vous voyez grisâtre en arrière. Et donc dans les, les, les images qui restent, donc on, on voit bien cette, cette hypophyse avec ces, ces deux segments, donc le lobe antérieur comme vous voyez dans les différents schémas qui est rougeâtre euh, et ce lobe postérieur qui est plus petit, qui est postérieur et qui est plus ou moins euh, jaunâtre. On passe maintenant pour voir les différents rapports de la loge hypophysaire. Et donc, euh, on commencera par les rapports inférieurs. Et comme vous voyez sur cette coupe sagittale donc euh, la, euh, la, la, la face inférieure de la loge hypophysaire, il correspond de haut en bas, d'abord au sinus sphénoidal et plus en bas à la voûte du rhinopharynx. La face antérieure, il répond, derrière en avant au limbus comme on a vu qui vient euh, juste en arrière du limbus sphinoidal on a la gouttière du nerf optique donc plus en arrière euh, on a plus en arrière du limbus sphinoidal on a le jugum sphinoidal puis les gouttières olfactives et enfin la partie antérieure de l'os frontal Les rapports postérieurs de la loge hypophysaire se font essentiellement avec le tronc cérébral et plus particulièrement la protubérance annulaire. En avant de la protubérance annulaire, on a le tronc basilaire qui va se diviser en deux artères cérébrales postérieures. Les rapports postérieurs correspondent à la région supracellaire et cette partie peut être anatomiquement divisée en deux régions, une région médiane et une région latérale. La région médiane correspond de haut en bas au chiasma optique qui repose sur le diaphragme cellaire avec en-dessus la citerne optochiasmatique. En-dessus du euh, chiasma optique, on a le losange optopédonculaire qui correspond au plancher du troisième ventricule. Latéralement euh, en dehors du chiasma, les rapports se font essentiellement avec la carotide interne et l'espace perforé antérieur. Les rapports latéraux de la loge hypophysaire se font essentiellement avec la carotide interne et notamment sa portion horizontale euh, du siphon carotidien. Se font également avec euh, les nerfs oculomoteurs, notamment le nerf oculomoteur externe. Donc, le nerf oculomoteur externe ou la sixième paire crânienne, le nerf oculomoteur commun ou la troisième paire crânienne, le nerf pathétique et le nerf ophtalmique, le 5-1. Donc les nerfs oculomoteurs avec le nerf ophtalmique cheminent dans la partie toute latérale, comme vous voyez dans le schéma, la partie toute latérale du sinus caverneux. On passe maintenant à la vascularisation de l'hypophyse et on commencera par la vascularisation artérielle. Donc, la vascularisation artérielle de l'hypophyse est assurée par euh, deux systèmes. Donc, il est assuré et par les artères hypophysaires qui sont tous issues de l'artère carotide interne, mais aussi par le système porte. Pour les artères hypophysaires, on a l'artère hypophysaire supérieure qui va donner les artères infandubulaires et les artères lorales descendantes, l'artère hypophysaire moyenne et l'artère hypophysaire inférieure qui donne les artères interlobaires. Toutes ces artères sont richement anastomosées sous la capsule de la glande. Il faut savoir aussi que euh, les artères lorales sont des artères très très importantes qui peuvent être le siège d'un spasme et surtout euh, en postpartum, donc en postpartum à la suite d'un choc hémorragique. Ces artères lorales peuvent être le siège d'un spasme et donc ce spasme des artères lorales va donner une nécrose aiguë de l'hypophyse antérieure qui est appelée le syndrome de Sheehan. En plus des artères hypophysaires, comme on a dit, on a le système porte qui est composé de réseaux capillaires en nombre de deux qui sont réunis par des vaisseaux porte qui cheminent dans le lobe infin du bulot tubéral. Ils véhiculent essentiellement les hormones hypophysaires vers ladéno Le retour veineux il est assuré par deux systèmes, un système extrinsèque et un système intrinsèque. Le système extrinsèque va rejoindre le sinus caverneux via les sinus coronaires et le système intrinsèque va suivre la tige pituitaire et va gagner par la suite la veine cérébrale moyenne profonde. Ici, c'est un schéma schématisant le système porte-artériel hypophysaire comme vous voyez qui chemine dans l'infondibulotubère et qui assure essentiellement une fonction de transport des hormones vers l'antihypophyse. Pour l'innervation de la glande hypophysaire, il provient de deux sources une source périphérique et l'autre centrale. La périphérique, c'est via les filets sympathiques du plexus périphérique carotidien, mais aussi parasympathiques du ganglion sphénopalatin. Et euh, la source centrale, via des connexions nerveuses avec les noyaux de l'hypophyse. Pour les voies d'abord de la région cellulaire, on a essentiellement deux voies. La voie intracrânienne ou transcrânienne ou voie classique. Donc, on, euh, dans cette voie, on a différents types d'abords, mais essentiellement, c'est par soit un abord sous-frontal, soit par un abord euh, pterional centré sur le pterion. Et cette voie euh, transcrânienne ou voie classique, il utilise le plus souvent un microscope. La deuxième voie, c'est la voie euh, transphénoïdale, c'est-à-dire... Euh, euh, une voie euh, par, par en bas, parce que la voie classique ou la voie intracrânienne, on passe par en haut. Donc, euh, par en bas, c'est la voie endoscopique transphénuidale. Et dans cette voie, on a deux types d'abord. On a l'abord voie septal et l'abord transnasal Donc, l'abord voie septal lui aussi, il utilise euh, classiquement un microscope. Et la voix transnasale, c'est une voix qui utilise un neuroendoscope, c'est ce qui est schématisé euh, dans l'image. Et donc cette dernière voix c'est-à-dire la voix transnasale, euh, il est associé à une morbid mortalité qui est, est très réduite par rapport aux différentes autres voies. Donc, euh, durant cet abord chirurgical, il faut savoir que euh, le diaphragme cellaire qui constitue la limite supérieure de la région cellaire peut être touché. Et s'il est touché, le malade va avoir en post-opératoire ce qu'on appelle une fuite du liquide céphalorachidien ou une rhinorée. Donc ça c'est une image de l'installation péropératoire euh, d'un malade pour une chirurgie hypophysaire euh, par voie euh, endoscopique euh, transnasale et, et donc vous voyez euh, la tête il est fixé euh, en position transatlantique et, et des fois quand vous voyez vous voyez que c'est marqué dans la cuisse donc là c'est pour éventuellement prélever du lata euh, au cas où on a une ouverture du diaphragme cellaire, donc pour le fermer, on peut utiliser une plastie euh, à, à l'aide de ce fascia lata. Ici, c'est une IRM. En coupe coronale, centrée sur la région hypophysaire, c'est une IRM en séquence T1 non injectée qui objective une lésion au niveau de la région cellaire qui est plus latéralisée à droite. Il est en euh, signal hétérogène euh, qui est plus latéralisé, comme j'ai dit, à droite et qui est en rapport très probablement avec un adénome hypophysaire. Ici, ce sont deux images euh, péropératoires euh, d'une voie endoscopique endonasale utilisant un neuro -ondoscope. Et donc, dans la première image, on voit le plancher du sinus euh, sphénoïdal avant son ouverture. Et dans l'image suivante, donc, vous voyez euh, la petite ouverture euh, du plancher sphénuidal. Et ce qu'on voit juste, euh, juste après, c'est euh, la durmère, c'est Toujours des vues péropératoires de l'exérèse euh, du lésion euh, de la région cellaire, notamment un adénome hypophysaire. Et donc, après euh, ouverture de la durmère, en général, on tombe sur la lésion et sur euh, l'adénome et on commence l'exérèse de cette lésion. Et la dernière image, vous voyez, euh, donc, euh, après exérèse complète de. de, de, de de la légende, de l'adénome hypophysaire et ce, ce que vous voyez euh, au plus haut c'est on commence à voir euh, le diaphragme cellaire donc pour conclure donc l'anatomie constitue la base de la compréhension euh, des différentes affections qui vont toucher euh, la région cellaire donc ça va nous permettre de comprendre euh, la symptomatologie clinique et euh, de ce fait, assurer une meilleure prise en charge des pathologies hypophysaires. Et je vous remercie.